gagne ces women de retour avec l'évolution de ma gros dans ma tente Spider Farmer de grandeur 2 pieds par 2 pieds 5 pieds de hauteur j'ai aussi une lumière Spider Farmer le modèle SF 1000 petite lumière adéquat pour une tente 2 par 2 c'est vraiment un modèle idéal pour euh, cette grosseur de tente là 7 e semaine de floraison de mes wet panties, c'est la variété. Regardez-moi ça comment c'est bien. Vous allez pouvoir voir sur mon Instagram. les belles photos. Regardez, c'est bien, hein? Regardez celle-là, c'est encore mieux. Et je vais vous montrer la troisième qui est un autre style parce que j'ai quatre plants. Donc quatre phénotypes différents. On a un peu, un peu trop de lumière, là. Là, on le voit bien, je pense. Donc, et la dernière cocotte, là, vraiment, là, un autre plan, un autre style de cocotte, plus de brun. On le voit très bien, comme ça. Parfait. Donc, on a beaucoup de, de, de, de belles têtes. Même assez dur. On ne touchera pas trop pour pas maganer les tricônes. Cette semaine, septième semaine de floraison. On va donner encore de l'engrais à la fin de la huitième semaine et les deux dernières semaines, la neuvième et la dixième semaine. Donc 70 jours après le premier pistil, après la première fois que j'ai vu le pistil, premier pistil. Au grand total, là, ça va donner 8 plus 2, 10 fois 7 jours, 10 semaines. On va quand même regarder euh, les trichomes de très près là, avec un microscope, mais quand même, je vais être obligé d'attendre. Même si les trichomes m'indiquent que c'est le temps de couper les plants, on sait qu'il faut attendre que les trichomes soient ambrés, hein, bruns. 25% euh, ambré et les 75% autres, plus euh, blanc laiteux. Si euh, à partir de la 9 neuvième semaine, ça serait prêt à couper, il faut quand même j'attendre une dixième semaine pour être bien sûr que les plants n'aient plus de nutriments dans la terre. Toujours les 5 gallons, j'ai rajouté des insectes préventifs, préventifs. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Squeeze Keep Mate. J'en ai pas vu. Je pense que ça peut sortir par ce petit trou-là. Je les ai reçus aujourd'hui. Euh, C'est mon master grower qui m'a recommandé de me procurer ça. Après avoir vu la vidéo de Weedman chez le Grow Show. Euh, mon Master Grower est un petit peu craintif que je ramène euh, des insectes chez moi dans mon linge donc euh, je me suis pressé de me procurer ça, mais, mais j'ai aucune bébite, j'ai aucune bébite, tout va bien on garde le contrôle, mais c'est quand même là, euh, préventif donc pourquoi pas, mais j'ai rien vu sortir ça c'est un peu plate parce que les insectes sont, sont vivants dans, dans cette pochette-là. vous Comment vous procédez pour euh, vos semaines de floraison? Est-ce que vous flushez? Est-ce que vous faites du leaching? On sait que le leaching, c'est ce que Winman fait. Le leaching, c'est vraiment donner de l'eau pendant les deux, trois dernières semaines de l'agro. Tandis que le flush, flusher c'est vraiment euh, donner beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau euh, d'une seule shot à vos plants, comme ça, là, les nutriments se ramassent à la base, là. Donc, il n'y a plus de nutriments dans la terre. Et quand on fait ça, quand on flush, euh, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est beaucoup d'eau. Euh... J'ai déjà eu les la période euh, Aquaman, je ne voudrais pas revivre ces, ces, ces étapes-là. Donc, Wet Panties des odeurs un peu différentes de ce qu'on connaît à la SQDC. Il euh, y en a peut-être un là, qui sent un petit peu le bleu, hein. et les autres, euh, des goûts euh, différents. Euh, tellement difficile à, à, à décrire. Euh, pas fruité, pas sucré, pas terreux, pas ci, pas ça. <rire> Mais euh, c'est des goûts différents. Wet Panties, euh, c'est du Blueberry French Toast avec des French Toast. Blueberry French Toast avec French Panties. C'est ça. Blueberry French Toast avec French Panties. Donc, comme je vous dis, on se laisse là-dessus. Donnez un pouce à la vidéo. Allez sur mon Instagram. Vous allez avoir là, des belles photos de l'évolution de cette gros de mes wet panties donc euh, n'hésitez pas tous les euh, tous les liens sont en bas dans la description là, pour aller sur mon instagram on est déjà là, 1650 sur mon instagram toujours intéressant là, pour les euh, stories les photos alright gang c'était les wet panties et la SF1000 de Spider Farmer. Ciao!